Il euh, faut juste être à l'écoute, euh, sortir de sa tête, redescendre dans son cœur, euh, pas se prendre au sérieux. T'sais, au lieu de tout le temps vouloir prendre de l'extérieur pour amener à l'intérieur de soi, inverser la situation. En, en étant ce que nous aimerions que les autres soient avec nous, ben, c'est comme ça qu'on l'a dit. Hello moi-même, bonjour à toi qui regardes Bonjour à tous, Stéphanie Frétal, je suis très heureuse de vous retrouver dans mes petites capsules pleines d'amour où chaque semaine, mes invités viennent vous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Nathalie Côté. Bonjour Nathalie Bonjour Nathalie, tu vis à Mirabel, au Québec, tu es certifiée coach en pleine conscience par l'académie de pleine conscience Kaizen de François Lemay, tu es aussi facilitatrice et praticienne en access bar et tu as sept ans d'expérience en soins infirmiers auprès d'une clientèle de, de, de malades en phase de cancer. Et cette expérience t'a permis de développer des capacités dans présence, d'écoute, d'empathie, qui te servent à l'heure actuelle énormément dans ton, dans ton nouveau travail. Dans ta bio, il y a une phrase qui m'a particulièrement touchée, je me suis vraiment retrouvée. Cette phrase, c'est l'amour n'est plus l'amour s'il n'est pas partagé. Je pense que nous avons créé nous avons tous été créés pour réaliser de petites et de grandes choses avec beaucoup d'amour. Et cette phrase, elle me vient droite au cœur, je la sens vraiment voilà. <rire> en moi. Mmh. Nous nous sommes rencontrés en mars 2020 au sein de Master Business et Pleine Conscience, un groupe privé que François Lemay a offert dans l'Académie Zéro Limite de Martin Latulipe. Et nous avons sympathisé rapidement toutes les deux euh, alors, autour des différents échanges sur les problématiques euh, en tout genre qu'il pouvait y avoir sur la plateforme. Merci Nathalie, merci d'avoir répondu euh, euh, à, positivement à ma demande d'interview. Et bienvenue dans mes petites capsules pleines d'amour. Merci. Bien, je voulais te dire merci de m'avoir aussi invité à, à participer à ce beau projet-là que tu offres à ta communauté. C'est vraiment beau de, de partager et de faire découvrir là, des gens qui œuvrent pour l'amour, quoi. C'est un beau projet qui me, qui me vient droit dans, du cœur et que j'ai envie de partager et que beaucoup de gens ont envie de partager avec moi. Et ça, c'est un vrai bonheur. Nathalie, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter brièvement qui tu es, s'il te plaît? Oui. Bien, qui je suis dans, dans le moment au niveau de ce que je fais pour œuvrer pour l'amour, admettons. Euh, ben oui, je suis facilitatrice access bar et praticienne access bar. Dans le fond, je forme des, des futurs praticiens bar qui vont faciliter le changement. Donc, je dis que je facilite le changement. Je suis coach de, de l'Académie de pleine conscience Kézune, formée par François. Je fais du coaching avec des gens de pleine conscience pour les aider à dépasser certaines situations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, transitionnelles. Et aussi, je travaille avec François là, depuis quatre ans. Je fais de son PIT, donc c'est ça. Voici qui je suis, mais je suis aussi une maman. Ouais. Je suis aussi une maman, un être humain en évolution, qui grandit constamment, qui apprend constamment. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'access bar pour les gens qui ne connaissent pas? Oui, dans le fond, c'est une méthode qui a été mise sur pied par Gary Douglas en 1991. C'est dans 171 pays. Dans le fond, c'est une méthode qui, par des les on, on, on touche certains points qu'on appelle les bars, euh, qui vont faire diminuer l'activité les, les, cérébrale du cerveau, puis qui vont placer la personne dans une grande détente. Donc, ça facilite beaucoup de, de déblayage de mémoire cellulaire. Ça, ça nous place dans un espace pour préparer notre corps à recevoir, puis ça, ça apporte une extrême détente. Donc euh, voici la méthode que j'enseigne. Là, je forme les, les praticiens pour qu'ils puissent euh, offrir des séances de bord. Puis euh, je suis aussi praticienne, donc j'ai une clientèle qui vient, euh, qui vient recevoir des séances de bord et j'aime beaucoup euh, cette méthode-là. Elle apporte vraiment beaucoup de bien-être, elle fait du bien. C'est très relaxant. Les points, c'est comme les points d'acupuncture. Ça, ça, ça retouche les Mauriciens aussi. Ben, c'est pas des points d'acupuncture, c'est des points qui représentent, euh, qui sont associés comme euh, à la joie, euh, à la tristesse, euh, à, à la compassion, à l'amour. Euh. Fait que c'est des points que, quand on les touche, de chaque côté de la tête, il y en a 16 de chaque côté qui mm -hmm. sont à la même place, identique. Puis quand on les touche, on, on, c'est comme si on, une barre électromagnétique s'installait, qui fait que ça, ça fait du déblayage. Euh, ça nettoie les mémoires, ça désature l'esprit, ça crée de l'espace, ça, ça calme l'anxiété, l'agitation du mental. Ça nous place, euh, ben les ondes cérébrales diminuent. C'est comme si on avait médité 4-5 heures. Fait que ça fait, ça apporte vraiment une grande grande détente. Ok, merci, merci, merci pour fait. ces exemples. Euh, Nathalie, quels sont, si on pouvait. En sortir trois principales, quelles sont les trois fiertés que, que tu as vécues, que tu as eu la chance de vivre dans ta vie J'ai beaucoup de fierté, mais mettons si j'en ressors trois, euh, peut-être ça va vous paraître un peu cliché, mais ma, ma première grande fierté, c'est mes enfants. Mmh. Euh, J'ai quatre merveilleux enfants, puis ils font ma fierté. Euh, quand je les observe devenir, c'est des jeunes adultes, Puis quand je les observe évoluer, grandir, les êtres humains qu'ils sont, les valeurs qu'ils portent, leurs contributions, quand, quand ils perdent pied, quand, quand ils vivent des difficultés, comment ils se relèvent. C'est ce qui fait que je suis fière de mes enfants parce que je les vois aller c'est des humains merveilleux, <rire> pleins de compassion, qui sont... C'est ma fierté. Ça peut paraître un peu cliché pour certains de dire que c'est nos enfants, mais je ne pouvais pas euh, ne pas les nommer en premier. Euh, ma deuxième grande fierté, puis euh, c'est vraiment, vraiment une grande fierté dans ma vie. Euh, en 2007, j'ai accompagné ma mère qui était atteinte de cancer. Puis, euh, ça a vraiment... Euh, j'ai vécu toutes sortes d'expériences. Ça m'a ça vraiment enrichi euh, ça a été un privilège d'être présente pour ma mère dans un premier temps. Mais euh, ma grande fierté par rapport à ça, euh, c'est qu'elle était en soins palliatifs, elle était à l'hôpital. Puis, euh, à ce moment-là, moi, ce qui me faisait extrêmement mal, c'était de, tu sais, il y, y a un roulement. Elle ne veut pas en soins infirmiers. Il y a beaucoup de gens qui, qui viennent la voir, puis qui, qui lui prodiguent des soins. Puis, ce que je trouvais difficile, euh, c'est le regard qu'on posait sur ma mère. Euh, dans le fond, on, on la regardait un peu comme, comme une femme condamnée à mourir, <rire> une femme atteinte de cancer qui va mourir. Ouais. Puis, euh, tu sais, pour moi, elle n'était pas la maladie. Euh, moi, ce qui me faisait mal, c'est que j'aurais aimé que les gens la regardent avec les mêmes yeux que moi, je l'avais regardé toute ma vie. Puis, euh, ça, ça me torturait, ça, ça me tiraillait. Puis, en septembre 2007, euh, elle avait 78 ans, puis là, je me demandais, puis elle était à l'hôpital en soins palliatifs, puis je me demandais qu'est-ce que je peux offrir à une mère euh, qui va mourir du cancer, puis euh, qu'est-ce que je vais lui apporter comme cadeau, puis euh, je laissais germer l'idée, puis finalement, euh, j'ai eu l'idée euh, de lui faire une courte pointe, j'ai été lui acheter une couverture blanche, puis j'ai commencé à scanner. Des, euh, des photos de toute sa vie. Parce que, bon, ma mère, c'est une musicienne, c'était une grand-mère, c'est une artiste de peintre, c'était une, une superbe femme, euh, merveilleuse, pleine de bonté. Elle, elle, elle était vraiment belle. Puis, j'ai scanné toutes ces photographies-là, je les ai imprimées sur du papier transfert de T-shirt, puis je lui ai monté une couverte d'amour. Fait que Sur la couverture, je repassais euh, les impressions, puis toute la vie de ma mère c'est étendu sur cette couverture-là. Puis, sa fête, c'était le 5 septembre. Puis, je pas été capable d'aller lui porter la couverture à ce moment-là parce qu'elle était pas terminée. Puis, je demeurais loin. Puis Finalement, j'ai pu aller lui porter le samedi 8 septembre. Puis, je lui ai apporté la couverte. Puis, c'était vraiment le, le déroulement de toute sa vie, tout ce qu'elle avait été, sa jeunesse, son mariage, ses parents, euh, ses enfants. On est cinq enfants, qu'elle avait 14 petits-enfants, mes, mes neveux et mes nièces. J'ai mis tout ça, son travail d'artiste peintre, la musique qu'elle jouait, l'accordéon, tout ça. Puis, euh, j'ai imprimé cette couverture, là puis je lui ai offert. Puis, c'est une grande fierté pour moi, parce que cette couverture-là, ça a, changé le, le, ça a changé le reste de ses soins. Ça a changé le regard que les gens... Tu sais, les gens qui l'approchaient pour venir lui donner des soins, ils voyaient l'ensemble de sa vie. Ils voyaient tout ce qu'elle avait été. Ils ont arrêté il de voir. la voyaient vivante, en fait. Ils ne il il voyaient plus vivante, la malade dans son hôpital, mais c'était la vie qui était là, quoi. Était, ça ouais, sautait aux puis, yeux. Vous ne pouvez pas passer à côté, c'est ça? Oui. Puis, ouais. puis ils, ont, ils ont été capables de voir euh, avec les yeux. Avec mes yeux, de mmh. comment moi je voyais ma mère. Puis là, on l'approchait, puis, tu sais, on, on, on l'enveloppait davantage. Puis, il y a des cadres qui prenaient euh, l'ascenseur pour venir voir la couverte à l'hôpital, puis pour venir voir ma mère, mmh. parce que tout le monde euh, entendait parler de cette couverture-là. Puis quand je lui ai donné, pour moi, c'était, ben, maman, on ne peut pas être là tout le temps, on ne peut pas être là la nuit, on, on venait, on allait beaucoup la visiter, mais je me suis dit, voici tu l'ensemble de, de ton oeuvre. Cette couverte-là, on, on est constamment avec toi, tout le temps. On t'enveloppe, on, on est là euh, 24 heures sur 24 avec toi. Puis, puis J'ai senti, j'étais vraiment très, très fière de moi, j'ai senti que j'avais fait du bien autant à ma mère qu'au personnel en soins infirmiers. On dirait que je les ramenais dans leur cœur en, en étant capable de poser un regard différent sur ma mère. Puis ça, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup fait de bien à moi. Ça m'a vraiment beaucoup réconfortée. Puis j'ai eu un beau message de l'univers avec cette couverture-là. Parce que sa fête, c'était le 5 septembre, je lui ai offert le 8 septembre. Puis le lendemain, le dimanche, je suis à la maison, je suis en train de prendre mon café. Puis je décide de... de, de j'ai besoin de regarder des dates pour l'action de grâce, pour voir quel est le congé. Puis je trouve pas de calendrier. Puis, je me souviens d'avoir acheté un agenda du bonheur, euh, qui était dans le fond l'agenda euh, de mes sept. Puis, aller dans le tiroir de, de ma table de chevet, dans ma chambre. Fait que je m'en vais la chercher, puis là, je regarde mes dates pour l'action de grâce, mais dans, dans, dans le bas de page, il y a des belles citations. Puis moi, ben, je trouve ça nou nourrissant, les citations. Fait que il y a samedi d'un côté, il y a dimanche de l'autre. Fait que Je regarde la date du jour, puis je lis la citation, puis ça me dit rien. Là. Sauf que je suis gourmande, j'en veux plus. Donc, je lis la citation du samedi 8 septembre, la journée, la veille que j'ai donné ma couverte. Et je, je me rappelle, je vais me rappeler toute ma vie de cette phrase-là. La citation, le 8 septembre, c'était une courte pointe réalisée avec patience et la main que Dieu tend vers la vie pour toucher toutes les âmes qui sont réceptives. J'ai eu des frissons, là parce que ah, ce message-là, mmh. il, venait, il venait de Dieu que pour moi, que pour moi. C'était comme, euh, il y avait beaucoup d'amour et de conscience et de lumière dans ce cadeau-là. Mmh. Ça, c'est une de mes grandes fiertés. Euh, un troisième fierté, ben, je, je te dirais peut-être, euh, j'ai toujours travaillé dans le domaine communautaire. J'ai toujours aidé les gens, euh, peu importe le travail que je faisais. Mon travail, dans le fond, j'ai réalisé avec le temps que j'étais tout le temps en train d'aider les gens à surmonter, d'aider les gens à retrouver l'étincelle dans leurs yeux. Euh, j'ai travaillé en employabilité, fait j'ai aidé les gens au niveau des techniques d'entrevue, je leur faisais des CV, les gens venaient chercher leur, leur résumé, leur curriculum vitae. Puis, ah, c'est moi ça. Ils se voyaient euh, avec un regard différent. Euh, ça a été comme ça tout le long de ma vie. C'est tu sais, comme sept euh, ans avec les personnes atteintes de cancer. Je les recevais, ils, ils venaient de recevoir le diagnostic de cancer. Ils étaient dévastés. Mmh. Mmh. Euh, ils étaient sous choc. Puis ils rentraient dans mon bureau, ils, ils étaient complètement abattus, écrasés, euh, dans un brouillard cérébelleux. Puis moi, quand ils venaient me consulter, ben là, je les aidais beaucoup au niveau de, des ressources disponibles. Puis, on avait aussi de, de prothèses capillaires. Fait ils étaient souvent en chimio, ils perdaient leurs cheveux. Et... Fait que moi, je leur redonnais, euh, de par mon travail, je leur redonnais la possibilité de changer aussi le regard d'eux, puis de retrouver une étincelle, une fierté, une estime. Fait j'ai réalisé que, que, puis avec François, dans, dans les communautés, des programmes en ligne avec François, je fais la même chose. Euh, souvent je discute avec les gens puis, puis j'essaie de leur de, de, de les aider à changer leur perception puis à trouver peut-être la lumière au bout du tunnel ou tu sais, en, en, en essayant d'élever. fait que ça c'est quelque chose que je suis fière de moi dans ma vie de, de pouvoir dans le fond réaliser ça puis c'est un privilège pour moi parce que c'est pas un cadeau que je fais aux gens, c'est les gens qui me font un, un cadeau parce que en, en interagissant avec tous ces gens-là, euh, je regarde toujours, je retourne le regard vers moi. Je fais des ponts avec mes histoires. Ça me fait constamment prendre des prises de conscience par rapport à moi. Ça, ça me fait revisiter parce que je réponds toujours à partir de mes perceptions. fait que Je suis tout, constamment en train de regarder à l'intérieur de, de mon cœur, de mon esprit. De, puis ça me fait voir plein de choses sur moi tout le temps. fait que C'est un cadeau pour moi. Pour qu'on ait une idée de, de l'étendue de ce travail, depuis quatre ans que tu travailles avec François Lemay, tu as répondu à combien de commentaires? Depuis, au niveau des réponses aux commentaires, au cours des deux dernières années, j'ai dépassé le 60 000 commentaires sur, sur les passerelles en ligne. cest qu'on parle de plusieurs programmes de François. Mais c'est ça. J'ai dépassé 60 000 commentaires. Fait que ça fait vraiment ça. vraiment beaucoup de commentaires. Tu si sais, on a des communautés, on, est, on a plus de 1000 personnes. Fait que les gens interagissent à chaque semaine, des fois au deux trois jours. Fait que ça fait beaucoup de gens à, à lire leurs histoires puis à leur répondre. Mais c'est extrêmement enrichissant pour moi C'est un cadeau, un privilège. Ça, ça m'enrichit. J'apprends j'apprends vraiment beaucoup. Ça donne comme ça un peu euh, l'étendue de ce que ça peut représenter. <rire> c'est ouais. énorme, 60 000. Enfin, ouais. voilà. Oui, c'est vraiment, vraiment énorme. C'est l'abondance. C'est de l'abondance de, de je moi. donne, je reçois, je donne, je reçois. C'est ça? Ouais. C'est de l'abondance de possibilités de, de, de toujours être appelé à me transformer, à, à faire des ponts, puis à regarder, puis à me transformer. C'est puissant. Mm. Ouais. Nathalie, dans notre société, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous de s'aimer dans tout l'être qu'on est, tout l'être imparfait qu'on est. Où est-ce que tu en es, toi, sur ce chemin? Je te dirais que ça va très bien sur ce chemin. Et puis, de plus, et puis, pour être honnête, j'ai vraiment le privilège de travailler avec François. Donc, je baigne constamment dans ses enseignements j'apprends beaucoup puis tu mon ami François là, il, il m'aide toujours il m'aide tout le temps puis j'ai vraiment la chance de me transformer vitesse grand V parce que bon j'ai la chance d'avoir François comme ami dans ma vie donc c'est un privilège mais je te dirais que depuis que que j'œuvre avec François là, ça, ça l'explose l'amour de moi à l'intérieur de moi pour moi parce que je me libère beaucoup donc en me libérant je crée un nouvel espace à l'intérieur de moi puis, puis j'ai appris avec françois à, à, à m'aimer à être fière de moi aussi puis à, à me pardonner plein de choses à me pardonner plein de choses donc je te dirais que ça va bien à ce niveau là <rire> sans prétention là mais, mais je suis douce et bienveillante envers moi Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où il y a eu ce, ce changement-là, ce moment où, où tu te choisis, où tu choisis de t'aimer? Oui. Donc, je vais te donner un exemple. Souvent, on, on a l'impression qu'on choisit, puis finalement, c'est subtil, se ce choisir. C'est vraiment très subtil. Euh, à un moment donné dans ma vie, euh, j'étais dans une relation euh, avec la part de mes enfants, puis ça ne fonctionnait pas bien à ce moment-là, puis j'arrivais pas à le quitter. Euh, je, pour toutes sortes d'excuses que, que beaucoup de, de, de femmes donnent, euh, d'hommes, excuse moi se donnent. Euh, pour ne pas passer à l'action. Tu sais, je me disais bon, j'y arriverai pas financièrement parce que j'ai quand même quatre enfants. Je me disais comment je vais faire toute seule. Euh, euh, je, je peux pas me séparer pour la famille. Puis bon, j'avais un discours intérieur euh, qui trouvait beaucoup d'excuses pour pas me choisir. Puis finalement, euh, ce qui m'a aidé à me choisir à ce moment-là. Donc, je, je me suis pas choisie réellement. C'est quand j'ai réalisé que en restant dans cette situation là dans cette relation là qui, qui était dysfonctionnelle j'étais en train d'enseigner à mes enfants c'est quoi une relation puis qu'il faut rester là puis quand j'ai pris conscience qu'au final euh, je leur enseignais quelque chose de pas bien euh, au niveau de je me suis dit si ma fille vit ça dans 20 ans qu'elle est en relation puis ça fonctionne pas bien puis que, que c'est vraiment dysfonctionnel qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil si j'avais pas assez d'amour pour moi pour me choisir moi mais j'avais beaucoup d'amour pour mes enfants puis ça m'a permis à ce moment là de, de passer à l'action puis, puis de, de reconstruire ma vie différemment mais, mais c'était pas un choix que j'avais fait pour me choisir moi j'ai choisi mes enfants à ce moment là puis il y a beaucoup de choix comme ça dans ma vie que j'ai eu l'impression que je me choisissais mais qu'au final c'était très subtil puis euh, J'ai vraiment fait une expérience où je me suis totalement, complètement choisie. Puis ça sent dans, dans toutes les cellules de ton corps. Euh, souvent, on, on, on fait des choix parce qu'on veut être aimé par besoin d'amour. Puis euh, on se rend pas compte qu'on respecte pas nos valeurs. Fait que quand on fait ces choix-là, euh, on choisit pas parce qu'après, on s'assure que notre estime de soi diminue. Il m'est arrivé une situation où euh, c'est comme si j'étais tannée euh, de ne de, de pas me laisser être, de pas me permettre d'être moi. Euh, puis, j'ai fait un acte de foi en ligne. Je me suis choisie. J'ai décidé que, que, que, dans le fond, au risque de perdre des personnes importantes pour moi, j'ai dit non. Non, je vais pas là. Euh, je me choisis. Puis, j'ai assumé la possibilité, je me suis ouverte à la possibilité de perdre. Je me suis ouverte à la possibilité d'avoir mal, de perdre ces gens-là ou de les décevoir. Mais, mais j'ai respecté mes valeurs, je suis restée co cohérente et je suis restée dans ma vérité qui était importante pour moi. Puis, j'ai fait le choix de me choisir. Puis, à ce moment-là, là, ça a été très très inconfortable, ça m'a demandé énormément d'énergie de me choisir. Euh, beaucoup de courage mais finalement ça a tellement été payant puis je l'ai senti complètement là que c'était vraiment un choix je, je me suis choisi à ce moment là puis depuis ce moment là où je me suis vraiment totalement réellement choisi j'arrête pas de me choisir je continue c'est comme c'est intégré toute notre vie on fait des choix puis on apprend à choisir en cours de route mais ça prend beaucoup de pas. Pour vraiment se choisir. La ligne est mince. Parce que la majorité de nos choix, on les fait en fonction de, de l'ensemble, de, de toutes les données. Mais se choisir, c'est une seule donnée, c'est se choisir soi. Peu importe les circonstances extérieures, peu importe ce qui va en découler. Puis quand tu fais vraiment l'expérience de te choisir, il y a comme un mur qui est tombé à l'entour de moi, comme si j'avais pas beaucoup d'espace. Euh, J'étais dans un habit d'homme-grenouille, de, de, si on veut dire, tu sais, hein, qui collait à ma peau. Puis entre ma peau et l'habit, je n'avais pas d'espace. J'ai tout fait. Puis quand je me suis choisie réellement, j'ai eu l'impression de, de déchirer ce costume-là d'homme-grenouille. Puis là, j'ai une liberté d'action. Puis mon estime de moi, elle a tellement remonté, là, parce que j'ai respecté ma vérité. Tu comprends? J'ai choisi ma vérité au risque de... C'est comme ça que je l'ai senti, cette expérience-là de se choisir. Tu as, as vraiment senti ces moments-là où, as, en te choisissant, tu as créé un espace pour toi, en fait. Oui. Voilà. Où tu pouvais être toute la personne que tu, que tu veux, que, que tu es. Oui. C'est pas une C'est mais... comme s'assumer. contraire C'est comme laisser tomber un masque. C'est comme... Je vais me la donner, moi, cet amour-là pour moi, au lieu d'aller la chercher chez les autres. Puis, je n'ai pas perdu les personnes importantes dans ma vie. Puis, au contraire, moi, je me suis respectée. Puis, je pense que j'ai gagné aussi en respect d'avoir fait ce choix-là. Tu comprends? Oui. La peur nous limite des fois. Les discours intérieurs, les scénarios, nous font à croire qu'on ne peut pas choisir. Mais c'est tellement libérateur de se choisir. C'est comme c'est comme venir au monde une deuxième fois. Tellement. Mmh. <rire> Je suis tout à fait d'accord. <rire> c'est un moment vraiment où on, ouais, on renaît à soi-même. Ouais, c'est ça. L'exemple mmh. est bien. C'est vraiment ça. Est... Ouais. On est pleinement l'être qu'on est, avec toutes mmh. les imperfections et tout l'être qu'on est, avec cette capacité de pouvoir s'aimer mmh. sans aller chercher chez l'autre. Cet amour. Ouais. Je, je dis souvent just be. Dans ta page chez Nathalie, côté just be. Just be, ben, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire se, se permettre d'être, puis on est sans masque, se choisir. T'sais, just be, c'est tout ce qui fait qu'on est nous nos bons coups, nos mauvais coups, nos forces, nos faiblesses, l'environnement dans lequel on a grandi, nos dépassements. C'est ça, just be. Oui, just be. Ça peut se hein, pour finir. <rire> Nathalie, au quotidien, il n'est pas toujours évident de prendre soin de soi. Nous sommes tous différents, nous avons tous des, des besoins et des moyens d'y répondre différents, mais chaque exemple peut enrichir et inspirer d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous livrer, toi, ce que tu fais au quotidien maintenant pour prendre soin de toi? Euh, ben C'est sûr que je m'accorde l'espace. Euh, c'est sûr que je m'accorde l'espace quand je chante parce que je travaille beaucoup euh, mais, mais c'est me faire du bien parce que j'aime vraiment ce que je fais euh, mais des fois ça peut être à double tranchant parce qu'on met beaucoup d'art puis... donc euh, quand je sens je suis beaucoup à l'écoute de moi je m'observe quand je sens que mon énergie est un petit peu plus basse, ou, ou s'attire un peu, mais je prends, je, je m'autorise, je me choisis à, à ce moment-là à nouveau, je m'autorise un moment de détente, une activité. J'aime beaucoup aller au spa, aller au spa, me pharmacie, ça me fait vraiment du bien. Au niveau de... pour sortir de mon mental, pour me désaturer l'esprit, ici au Québec, je ne sais pas si vous en avez en Europe, mais ici au Québec, on a les jeux d'évasion. Euh, dans le fond, c est, c est, ça dure à peu près une heure de temps. On va là euh, plusieurs personnes. Moi, je vais beaucoup avec mes enfants. Puis, euh, on est dans une scène où on doit ouvrir des portes, passer dans des pièces. Euh, C'est un peu des énigmes. On doit résoudre des énigmes qui font qu'il y a des cadenas qui s'ouvrent, qu'il y a des portes qui s'ouvrent, ouais. puis on passe dans un autre tableau. Puis, il faut sortir. On a un heure pour sortir. Puis, il se passe toutes sortes de choses. C'est très, très bien... Euh, dans, dans ma région, c'est vraiment. On les a aussi. Vous les avez aussi. aussi. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est mon euh, dada. J'aime vraiment beaucoup faire ça. Euh, Puis ça me permet de, de plus penser euh, si, si j'ai des choses qui tournent en, en boucle. Ça me désassure vraiment l'esprit. Puis euh, je joue. <rire> Moi, jouer, je suis une bonne joueuse. <rire> J'aime beaucoup jouer. Euh, je suis une terrible enfant par moments. Ça me reconnaît avec l'énergie de petite fille euh, qui aime jouer. Euh, J'aime beaucoup jouer de la musique. Euh, j'ai un clavier, j'ai eu un piano à un moment donné, puis là je ne l'ai plus. Mais j'ai un clavier, puis ça me permet ça aussi de, de laisser libre cours à mes créativités. Euh, je déconnecte, je suis dans ma bulle. Euh, J'aime beaucoup me coller sur mon toutou. J'ai un toutou, puis ça m'arrive de, de me donner le droit d'écouter des séries avec une couverte collée sur mon toutou. Ah, ces choses-là me font du bien. C'est ce que, que je fais, moi, quand j'ai besoin. Je, je nourris mon âme, je nourris mes relations, je nourris l'enfant intérieur beaucoup de cette manière-là. Puis ça me redonne vraiment beaucoup d'énergie. Merci, Nathalie. Je suis sûre que toi aussi, tu vas être inspirée par ces... Ces astuces, ces conseils pour euh, retrouver ton enfant intérieur, les laisser jouer comme il a envie et te mettre en cocoon quand tu as besoin. Nathalie, pour clôturer cette interview, est-ce que tu peux nous livrer un secret que la vie t'a appris, confié, que tu souhaiterais léguer euh, un secret que la vie m'a confié. Ben, la vie, elle nous livre constamment des secrets. à nous confie constamment des secrets. Il euh, faut juste être à l'écoute. Euh, sortir de sa tête. redescendre dans son cœur. Euh, pas se prendre au sérieux. Dédramatiser vraiment. Puis, puis vraiment s'observer. Euh, se ramener dans le moment présent. Euh, parce qu'il se passe tellement plein de belles choses. Puis... Euh, inverser peut-être des situations, euh, tu au lieu de tout le temps vouloir prendre de l'extérieur pour amener à l'intérieur de soi, inverser la situation. Euh, tu souvent euh, on, on peut, tu si on a faim nourrissons quelqu'un, <rire> euh, si on a soif donnons à boire à quelqu'un. C'est ce que je veux dire dans ben, inverser. Euh, tu si on aimerait, si on aimerait que les gens euh, viennent nous aider, mais allons aider les gens en, en étant ce que nous aimerions que les autres soient avec nous, ben, c'est comme ça qu'on l'attire. Souvent les gens dit, vont dire euh, « oh, Moi je suis célibataire, je cherche la bonne personne. » Non, ne cherche pas la bonne personne, deviens la bonne personne Puis tu vas magnétiser la bonne personne. Fait Peut-être inverser, euh, aller plus de l'intérieur vers l'extérieur que, que l'inverse donner au lieu de prendre de construire euh, au lieu de détruire' tu sais, inverser ces, ces situations là merci nathalie pour ce secret effectivement euh, c'est une clé essentielle dans la vie de d'être de, ce qu'on veut recevoir de mmh, commencer par ça. soi en fait ouais. Ouais. et C'est tout <rire> <rire> <just be>. <rire> Merci Nathalie, merci beaucoup pour cette interview, pour tout ce que tu nous as livré et partagé. Toi qui regardes cette vidéo, j'espère que tu es inspiré par, par tout ce partage. Mets-moi en commentaire ce que ça t'apporte, qu'est-ce que tu en retires, qu'est-ce que tu ressens de cette interview. J'aimerais beaucoup te lire et partager ton ressenti sur, sur ces interviews. Merci Nathalie, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Merci pour ce magnifique et merveilleux moment de connexion qu'on a passé ensemble. Puis bravo pour ton travail, pour, pour ce que tu fais. Puis, euh, tu sais, dans, dans mon conseil d'inverser, tu mets les gens en lumière. Puis toi, tu es, es toute lumière. Tu es toute belle, toute rayonnante, toute resplendissante. Fait que merci d'être et de faire ce que tu fais. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci Nathalie. Merci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine interview toujours aussi inspirante sur comment, comment s'aimer plus, toujours plus, dans toute la belle personne qu'on est, imparfaite et parfaite comme ça. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir Nathalie, je te souhaite une belle continuation. J'ai oublié un truc. Nathalie, où est-ce qu'on peut te retrouver euh sur ben, me retrouver au niveau des réseaux sociaux oui voilà si oui. si on est intéressé pour pour continuer à te voir sous cette oui. vidéo je vais mettre des liens avec euh, voilà tout ce que tu nous auras donné oui. ben, euh... j'ai j'ai un site internet c'est www nathelicotejossy. com Nathalie, pas H, parce que sinon vous ne me trouverez pas euh, j'ai ma page facebook aussi qui est nathelicotejossy. Donc, on peut me retrouver facilement sur les réseaux. Là, je suis assez active. puis Ça va me faire plaisir d'interagir avec de merveilleuses personnes. Merci, Nathalie. Je te souhaite une belle continuation dans tous tes projets. Allez voir ce que fait Nathalie. Franchement, c'est top. <rire> ça donne envie. C'est plein d'amour, plein, plein de pétillance. <rire> c'est tout. Et puis, je vous dis ben, à la semaine prochaine. Au revoir. Bye. Ciao. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.